Salut tout le monde, je suis Brian d'Edrush et je suis vraiment heureux de vous parler du Looperboard Headrush. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des boucles simples grâce au son embarqué sur le Looperboard. C'est parti Je vais utiliser une boucle de batterie existante sur le Looperboard. Le Looperboard contient plus de 300 boucles de batterie. C'est génial J'aime vraiment bien celle-ci. Allez, je vais utiliser la Psyrock 2. Vous pouvez voir un numéro à côté de ces boucles. Qui correspond à leur tempo. Donc vous pouvez anticiper et quel est le tempo du looper board sur ce tempo. Vous pouvez ensuite importer la boucle, changer le tempo du projet selon ce que vous souhaitez obtenir avec le time stretch. Super fonctionnalité. Voici votre boucle sur le looperboard Headrush, une boucle simple qui utilise seulement les sons intégrés au looperboard. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. J'utilise une des boucles intégrées, maintenant retournons dans les effets. Vous pouvez voir qu'il y a tout d'abord un preset intégré au looperboard, qui s'appelle Rhythm Atmos. Il comprend de l'overdrive, réglé à 50%, un son d'ampli moderne à 57%, vous avez ici un set de flanger. Le looper board comprend toutes sortes d'effets de modulation, de chorus, de phaser, Mais j'ai choisi le flanger cette fois-ci. Un peu de reverb, un peu de délai, et ça me donne ce son. J'adore, c'est vraiment fun. Revenons en arrière, le son suivant est un son de basse. Je vais vous montrer comment le construire. Comme dans la dernière vidéo, le looperboard comprend un effet WAMI. J'utilise ça pour faire baisser la gamme du WAMI. Et j'utilise ensuite la pédale pour le mettre en route et le faire monter jusqu'à 100% pour obtenir ce son bien WAMI. Il y a ensuite un ampli drive. Je le règle à 12% pour ajouter un côté plus grinçant. Ensuite, mes EQ. Les basses sont réglées à 90% et les aigus à 62%. Ensuite, il y a les baffles. Ce qui est génial avec le Looper Board, c'est qu'il comprend tous les types de baffles. Plutôt DI, plutôt Brit, les 2-10, 4-12. Ensuite, bah, la basse. Vous avez la basse classique, 4-10 et les sons plus radio. Pour ça, j'utilise un 4-10. Et ça me donne ce genre de son. J'adore. Les derniers sons que j'ai choisis sont les sons lead. Pour ça, j'utilise un preset qui s'appelle Lead Wet, avec l'overdrive à 90% et le drive de l'ampli à 79%. Comme ça, j'ai un peu la saturation à l'ampe. Avec l'ampli moderne à 90 et l'EQ à 50%, avec un petit peu plus du côté des basses, et ensuite une bonne dose de reverb et le délai à 26%, avec la répétition à 40%. Et voilà, et ça me donne ce son. J'adore, c'est complètement utilisable, super son lead pour une guitare. Voici les sons que j'ai utilisés pour créer cette boucle, en utilisant uniquement les effets intégrés sur le looperboard Headrush. Super puissant Imaginez tout ce que vous pouvez faire, il y a tellement de sons intégrés. Voilà, c'est Brian d'Headrush, si vous avez apprécié ce projet, vous pouvez le télécharger via le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo